Bonjour, je m'appelle Martha. et voilà ce qui m'a poussée à m'inscrire au programme d'Armel pour avoir mon propre changement ou au moins réussir à sortir de ces petits tracas de la vie. C'était suite à une conférence et voilà j'ai compris que je vivais des choses récurrentes, toujours avec des personnes différentes, mais les situations étaient les mêmes et je n'ai eu plus qu'à cesser que tout ça, ça se répète sans cesse. Et je me suis dit, voilà, voilà l'occasion d'échanger. C'est celui-là et je suis allée. Ça fait toujours un peu peur de, de s'inscrire à un programme comme ça ou contacter un coach de vie ou peu importe comment on appelle aujourd'hui les personnes qui puissent nous aider. Parce qu'il y a énormément de marchands de rêves, il y en a tellement de propositions euh, qu'on ne sait plus qui choisir et où aller. Mais c'est suite à une conférence euh, à laquelle j'ai assisté et la personne m'a plu. Et ce qu'elle disait était très intéressant pour moi et l'être humain qu'elle est m'a beaucoup touchée et pour moi, voilà, je marche aussi un petit peu à l'instinct et, et j'ai eu confiance en elle et mon petit doigt ne m'a pas trompé, je suis ravie de l'avoir fait. Participer à un atelier collectif, ça fait toujours peur et en même temps, c'est quand même extraordinaire parce que c'est toujours difficile de se dévoiler devant des inconnus.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 beaucoup plus large que faire un travail sur soi toute seule. Suite à ce programme, j'ai constaté un changement très important que je ne m'attendais pas. Je croyais que le changement être quelque chose de bouffe, énorme, qui me sauté à la figure. Et en fait, c'est une petite chose qui est quand même immense, immense, et c'est avoir trouvé la force et la simplicité d'avoir le recul et d'être apaisé par rapport aux sociétés de la vie, par rapport aux différents messages qu'on apprend à décoder. Et c'est quand même énorme, parce que, certes, je continue à avoir certains soucis, certains problèmes comme nous tous, la vie n'est pas parfaite, mais la façon d'aborder les choses est tout autre. Et ma vision a complètement changé. Et la harmel y était pour beaucoup, parce que, il a su toucher le fond du problème et le noyau qu'il était à mille années de lumière de ce que je pensais. Et ça m'a ça aidé énormément euh, chaque jour, pour chaque chose qu'on vit. Et le fait d'échanger son regard, d'avoir cette possibilité et de comprendre les petits messages que la vie nous, nous donne, ça nous fait quand même euh, avancer dans une zone de confort euh, qui n'est pas désagréable. Alors, je pense à mon premier module avec Carmel. Et, et ça me fait un petit peu rire, excusez-moi, parce que j'étais totalement perdue et je me suis demandé qu'est-ce que je faisais là. C'était du chinois, du chinois tout simplement que je ne parle pas et très difficile à décoder parce qu'en même temps, c'était tellement simple et tellement évident ce qu'elle disait qu'on avait du mal à y croire. Et je suis sortie de là avec quelques doutes. Mais voilà, le temps passe. Et la façon de voir les choses, les petits exercices qu'il nous fait faire et la compréhension qu'il nous donne la possibilité d'avoir, bah, on commence à se dire « Ah, ce truc-là, ça marche <rire> ». Ce qui marche bien, c'est ce premier module, hein, la lecture des, des nouveaux blocages intérieurs, parce que nous, on se focalise sur le problème et on ne sait pas d'où ça vient, ces blocages. Et là où Armel, il sait bien dénuer la situation, il, il s'est vraiment trouvé le noyau de, de ces blocages. La déprogrammation des mémoires cellulaires me semblait un mot bien compliqué et j'essayais de chercher un petit peu comme dans un ordinateur, je dis quel bouton il faut appuyer parce que voilà, c'est pas toujours évident. Et là, Armel, il nous a encore accompagné, expliqué, donné les formules qu'il faut utiliser et la façon d'aborder cela. Et c'est enfantin. C'est tellement fondant qu'on a du mal y croire, mais avec sa force, avec son aide, avec cette façon de nous guider à être autonome et pas dépendant, ça nous à d'aller au-delà et mettre ces choses en pratique. Et ça a un côté un petit peu magique. Cette déprogrammation cellulaire, ça, ça fonctionne quand même très très bien. Je suis assez admirative. L'atout principale du programme d'Armel, pour moi, je pourrais le comparer à des béquilles. Quand on a un accident, on a une plâtre, on a des béquilles. Il faut les accepter. Dans la vie, on a des soucis, on a des problèmes, on a des difficultés à s'en sortir et des choses qu'on ne comprend absolument pas pourquoi ça nous arrive toujours à nous. Alors Armel, elle est là pour nous donner ses béquilles, quelque part, avec un ton. Pas pour la vie. Et c'est ça qui m'a plu dans ces programmes, c'est qu'ils ne créent pas une dépendance. Parce que passer à mon âge, que je ne vous cache pas, bientôt 60 ans, passer 10 ans de thérapie, je n'ai plus le temps, ni plus l'envie. Alors il fallait que ça aille vite. Et c'est ça qui m'a plu c'est voilà, une entorse, peut-être une fracture pour d'autres. Voilà, on a eu les béquilles le temps qu'il fallait, on a fait confiance, on s'est appuyé dessus, on s'appuyait sur Armel. Autant que sur ces véquilles, on a su marcher, on n'a pas su marcher. Ça nous a fait mal à la main, peut-être pas. Mais voilà, ça nous a aidé à traverser ces mauvais moments. Et ça nous a aidé à découvrir comment euh, avancer dans la vie, comment décoder les messages qu'on a tous. Et voilà, aujourd'hui, les véquilles sont posées. Je saute comme un cabri et je suis ravie. Ce que j'ai apprécié dans la façon de faire d'Armel, c'est son naturel. C'est son rire, c'est son énergie, c'est qu'il ne se prend pas au sérieux et qu'il n'est pas perché avec des chapeaux, des vêtements bizarres ou des choses très, très bizarres. Comme je me répète, on a des fois à voir des gens qui donnent des leçons, elle n'est pas là pour donner des leçons, elle n'est surtout pas là pour nous juger. Par contre, elle est là pour nous faire bouger, nous faire réagir. Ça, oui, elle a un sacré caractère. Elle a du cran. Et ce qui m'a plu chez elle, c'est qu'on peut tout lui dire. Parce que les têtes, je l'ai tenue tête, je ne vous cache pas. Et euh, j'étais assez dure parce que j'ai aussi un petit caractère. Mais c'est vrai que ça nous permet d'être nous-mêmes et de dire les choses qu'on pense et aller au fond des choses sans prendre des pinces. Et c'est ce qui me plaît chez elle. Elle est nature, elle est vraie et elle y va. Je dirais à toutes les personnes qui s'incitent à s'inscrire à ces programmes, c'est que c'est normal. On a toujours peur de l'inconnu, on a toujours peur du changement. On se demande qu'est-ce qu'on va encore faire, qu'est-ce qu'ils vont encore nous demander. Mais à un moment, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce qu'on est capable, est-ce qu'on veut rester là où on est, de continuer à se plaindre de la vie, de tout ce qui nous arrive et qu'on ne s'en sort pas ou est-ce qu'on prend notre courage à demain et on est dit, allez, OK, Banco, on essaye, qu'est-ce qu'on a à perdre On a tout y gagné. Et ce qui est génial, c'est que même si on n'est pas contente, même si on ne l'apprécie pas, chose qui peut arriver parce qu'on n'est pas tous obligés d'aimer tous les mêmes personnes, c'est que si elle ne vous fait pas du bien, chose qui m'étonnerait beaucoup, en aucun cas elle vous fait du mal. Et ça, aucun effet secondaire, tout est positif.